Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 139 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à The Witcher. The Witcher qui se dit euh, le sorcier en gros. Euh, donc je vais vous laisser déjà l'introduction. Donc c'est des projects. Euh, ça va être un peu long. Donc soyez patients. Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour. Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la grande guerre, le temps de l'épée et de la hache. Le temps du mépris. Gérald de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour l'introduction qui aura duré 7 minutes quand même. Euh, c'est pas mal. Euh, et encore on n'a pas commencé à jouer. Donc euh, mais on remarque quand même que c'était très beau à voir. C'était vraiment captivant comme, comme intro. Une petite histoire. Donc euh, c'est parti. On va faire donc une nouvelle partie. On va jouer avec euh, ouais, en mode facile. On va être un sorceleur. Tout facile quoi. <rire> Allez, c'est parti. Facile. Alors, qu'est-ce que je fais Souris ou clavier plus souris euh, donc la souris ça se jouerait juste euh, uniquement souris en fait donc on pourrait pas se déplacer ce serait juste des coups et sinon pour être plus expérimenté on prend clavier-souris nous on va prendre euh, on va prendre plutôt clavier-souris voilà, allez chargement en court euh, chargement un peu bizarre d'ailleurs on marque la, la tête de, de tigre ou de... je sais pas ce que c'est comme animal voilà, chargement, une petite image là au fond. Mm -hmm. Il va y avoir une autre cinématique, j'imagine, euh, que, que vous en avez peut-être marre. <rire> Mais bon. Donc c'est pour au moins raconter l'histoire, on va commencer à, un peu après, dans quelques minutes. Après la grande guerre, les royaumes nordiques pensèrent leur plaie durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kedwen, au nord des montagnes bleues, 1270, cinq ans après la Grande Guerre. Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenant. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoren. Votre fin est proche sans cela. Profitez-en tant que vous le pouvez. Je le répète sans cesse, pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine deux jours qu'ils t'ont retrouvé. Mmh. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Tris. Mmh. La mémoire te revient Assez peu, regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, stocks. Pourquoi mais je sens un lien entre nous? Tu as dû beaucoup compter. Gérald nous. Ah Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. mieux. Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald Il est prêt pour le voyage Attendez les autres. Il est seul. Le professeur offre 50 torrents pour chaque léga. Les émirs, on a de la visite. Je réserve les forces Giral, attrapez un glaive d'entraînement. Donc ça y est, nous pouvons jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse euh, Alors, bah là, il y a des mecs, il la falloir taper pour récupérer l'arme là. Hop. Euh, les contrôles sont peut-être un peu sensibles. Oula, on tient notre arme au-dessus de la tête comme un demeuré. Alors, on va aller attaquer. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut, que qu qu faut que je fasse pour attaquer il faut Juste que je clique une fois, en fait. Ouais. Euh, c'est un peu la mouise pourquoi pourquoi on tient notre arme au dessus de la tête comme si on était un demeuré je trouve ça complètement débile mais bon c'est pas grave Bon, voilà lui il est mort Oula j'ai fait un saut je sais pas comment j'ai fait Alors il y a tout, tout est rouge autour de nous mais apparemment c'est normal ça a l'air d'être l'interface qui est comme ça Comment vous sentez-vous Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Merigold. Mais qu'est-ce que votre foutue magie en dit Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route cour Allez, on continue. Donc là, on s'est fait quand même attaquer, donc il y a une sorte de petite invasion. C'est un peu la mouise, donc on va... On va aller à la, à la cour, oui, voilà. Donc là, il vient de jeter un sort, il vient de détruire un rocher. Je sais pas comment il a fait, mais tant pis. Alors, on les suit pour l'instant. Je sais pas du tout comment... Où c'est qu'il faut aller, ben... On les suit, voilà. Qu'est-ce qui se passe Ils essaient d'enfoncer les portes Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde Qu'est-ce que c'est un épouvanteur, une salvée. Ça voilà, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour L'homme aux c'est le Professeur, un tueur à gage. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Professeur, vous savez quoi faire. Allez-y. Le Professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je n'ai jamais entendu parler du mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. – Je vais essayer. – Ils arrivent. L'Épouvanteur est très dangereux, mais il craint les grands bruits. – Les cloches dans la haute cour !– Exactement. Esquel, Lambert, occupez-vous de l'Épouvanteur et des bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie, et nous, nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit, affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Vous seuls Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Ah, donc c'est à nous de jouer. Au départ, je comprenais pas ce qu'il nous demandait, mais en fait, là, il nous demande de, de se rendre dans la haute cour pour ouvrir les portes. Donc là, on croise des ennemis un peu partout, on va, on, on va essayer de les détruire. Alors, astuce du jour enchaînement d'attaque. Il faut appuyer euh, Quand le curseur devient. Euh, devient un peu, un, peu, un peu lave. Ah, oui, comme ça, d'accord. Regardez, hop Il devient jaune en fait le curseur. Et en gros quand on attaque quand même euh, dès qu'il est jaune, ça, euh, ça fait une sorte de combo, ça continue l'attaque en fait. Euh, là par contre ils sont deux c'est un peu la merde. Euh, si j'ai un attaquant l'autre il va m'attaquer non. Non c'est bon. Hop là, on attaque encore une fois c'est bon. Et en plus ça fait de plus en plus mal en fait. Plus, euh, plus on enchaîne les attaques et plus ça leur fait mal. Hop hop. Hop hop, hop hop et voilà, ils sont morts. Alors on continue Vous euh, où c'est qu'il faut que j'aille Donc du coup faut que j'aille dans la haute cour Mais euh, ou par où je sais pas Là ça a l'air d'être fermé on peut pas passer là D'accord C'est peut-être la grille qu'il faut ouvrir Je sais pas ça c'est quoi ça c'est une Non pas une douve Je sais, je sais même plus ce que c'est <rire> Je suis pas très fort en, en château euh, Par contre là on peut pas sauter Donc on est obligé de prendre les escaliers euh, tous, les... tous les bords sont bloqués comme ça C'est un peu la merde euh, Là-bas j'en viens, est-ce qu'il faut que j'arrive Merde. Ah, le contrôle aussi est à chier. Alors, euh, en, quand on se balade avec, euh, avec l'épée au-dessus de sa tête comme un, comme un débile, un envie de dire. C'est normal qu'on ait de la peine à se déplacer. Regardez comment on se bat, quoi. Est-ce que ça, c'est réaliste, quoi Je sais pas. Vous, bah, vous vous promenez souvent avec une épée comme ça sur, sur l'épaule, euh, en, en faisant, en faisant des, des petits ronds. Hop, yop, yop, yop, yop. Je suis pas sûr que ce style soit fait pour faire pour être un jeu d'action en fait. Je vais te faire Regardez moi comment on se bat. Bon mais cela dit c'est quand même quand même bien fait, mais, mais au niveau réalisme, on se bat pas quand. On se bat pas. l'air voilà. d'en demeurer, quoi c'est tout. Alors.. Continuons. Alors ce mec, il est différent, non Il faut que je change de style, c'est ça J'arrive pas à l'attaquer. Donc il faut que je change de style avec la touche qui m'ont dit. Pour, euh, pour pouvoir l'attaquer. Ah oui voilà. Non Oui voilà, regardez. Et en fait j'ai deux petits deux petits deux petites boules là-haut, là les petits les trucs verts. Il euh, y, y en a deux. Et en fait il faut switcher de l'un à l'autre parce qu'on faut pas. Il faut pas avoir le même style d'attaque. Pour suivant l'ennemi. Donc là on va repasser sur le première attaque. Ouais. Donc c'est ouais, c'est pas orienté du tout, au jeu d'action quoi. En fait, puisqu'il faut, il faut choisir son attaque. Je suis sûr qu'on a des points de compétence qui part. Alors, alors là, faut prendre la deuxième. Non, ça, parce que ça va pas marcher ça. Hop là, vas-y, crève, crève, crève. Hop. on repasse sur la première attaque et on attaque lui. C'est un peu chiant à faire ça, de passer d'une à l'autre attaque en espérant qu'il n'y en ait pas 35 à la fin. 35 sortes d'ennemis différents euh, <rire> qu'il faille choisir à chaque fois parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc là c'était quoi C'était mes amis ça. Ah non c'est pas mes amis. Oh, non Ça sert à rien Suivez-moi Rejoignons Savola Donc voilà, les ennemis sont tombés dans le, dans le précipice. Encore un, un autre ici. Il y en a vraiment de partout, ils sont infiltrés dans tous les coins en fait. Il me semblait pas qu'il y en avait autant qui étaient rentrés dans la cinématique. Là on en croise de partout, hop on change de, de style d'attaque parce que ça va pas le faire. Voilà. Remarquez qu'il y a du sang partout, ça doit pas être un jeu à chaque fois tu tue quelqu'un il s'agit se gicle de partout, donc je pense que ça doit être un jeu en plus de 18 ans. Je regarderai, de toute façon ça y sera, sera dans la description quand, quand je la mettrai en ligne. Comme d'hab, il y a dans la description, il y a tout, il y a le développeur, éditeur, euh, le Peggy, il y a tout, même dans les tags. Alors. C'est des archers donc c'est un peu différent Mais euh, bah, j'utilise la deuxième attaque Que j'ai appris Je sais pas si la première marche Voilà Pour les deux archers de merde euh, Là la porte elle est fermée euh, Si je clique non bah ben non Non non regardez quand, quand je clique verrouiller Alors on continue Qu'est-ce qu'il y a dans ce cours il a pas l'air d'avoir grand chose, est-ce que c'est un escalier ça là-bas Ah mais c'est un faux escalier ça. Un escalier qui mène vers un mur. Mm -hmm. Ah ça y est, il a, il a rentré son arme. C'est vrai qu'il commençait peut-être à en avoir marre de courir comme un débile avec une arme au-dessus de la tête. Peut-être. Après euh, il s'en fout, de toute façon il, il, est, il a des cheveux blancs on dirait, on dirait des doliprane. Enfin on dirait aussi blanc qu'un doliprane. J'ai un peu de la peine à parler, à dire des choses intelligentes. C'est dur. Alors, là, il faut que je tue d'abord le deuxième ennemi, parce que lui, il m'empêche d'attaquer les premiers. Allez, allez, crève, crève, crève, et crève, crève, et voilà. Hop, hop, hop. Donc après, ce sera bon, les portes sont à côté de nous, on va les ouvrir après. Oh ma vie c'est bon elle va bien, regardez la vie en haut à gauche hein, elle va très bien, genre de la magie en jaune je pense. Donc voilà, utiliser, il hein, faut interagir avec le, avec le petit levier là. Mon sang, Gérald. C'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Esquel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage se tairent dans le donjon. Ouvrez les yeux sorceleurs. Ils sont venus vous voler. Triste, mon enfant. Il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des polices de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Trissa a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur, ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite, et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Peace, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes.